Quand je parle, après quelques secondes, j'ai à peine commencé à raconter mes affaires, à expliquer un peu les détails, à dire comment ça s'est passé. Le monde ne m'écoute plus. Oh, tu as l'air un peu énervé? Tu as l'air un peu excité? C'est un petit peu dur de t'écouter, là. Ouais, mais je veux qu'ils comprennent comment je me sens. C'est peut-être trop intense. Puis, tu donnes toujours beaucoup de détails. Il y en a peut-être trop. Tu nous perds un peu. Je peux me permettre une suggestion? Ça s'appelle la transparence retenue. Oui, on veut bien que les gens Soit authentique, transparent, honnête. Mais on ne veut pas tous les détails, ça nous perd. La transparence, pour être vraiment soi-même, et la retenue. Pour ne pas donner trop de détails, on n'est pas là pour raconter notre vie. Ce n'est pas si intéressant. Gardons ça plus léger.